le trombone. Le trombone ne coule pas. Il semble posé sur une toile tendue élastique qu'il ne parvient pas à traverser. La force qui le retient est la tension superficielle de l'eau, appelée aussi force capillaire.